Ouah wow, lui il est incroyable, c'est n'importe quoi. Ah Tristini le petit jeune là qui a, il a 15, 15 ans, ans. là, c'est un bébé. 15 ans gros, il a commencé tôt, s'il continue ouais, gros, il va finir comme ça. Ah tu crois qu'il va finir comme ça parce qu'il a commencé à 15 ans là. Ah ouais, gros. Donc toi tu crois si on est des Pokémon, on évolue parce qu'on commence plus tôt, c'est simple. C'est comme ça que ça marche. Non non, ça marche pas comme ça la muscule. <musique> Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Aujourd'hui c'est une vidéo que Pimous a voulu faire. Euh, je suis pas du tout au courant, je vais essayer de le suivre dans tout ce qu'il va oh. dire Mais je vais pouvoir recueillir son avis du coup. Et oh c'est ouais ça ouais. qui est bien. Mais moi il me fait peur quand c'est lui qui prend les rênes de la chaîne à tout le monde dans la chaîne elle saute. Il m'a dit je vais donner des noms. Donc, non, j'ai dit je vais envoyer des gens vers certaines personnes pour qu'ils sachent de qui je parle, mais sans donner de nom. Moi je veux pas aller en prison frère. Ah ok d'accord. C'est bon. Je, je vous le dis en toute honnêteté, on fait plus de vidéos sur les dopés et tout normalement. Ouais alors On vois. avait dit on faisait Parce pas. Parce que en fait, moi ce qui me gêne dans ces vidéos là, c'est que les gens pensent qu'on est des rageux. On dit Intel ah ouais. est dopé parce que nous on est éclaté. Alors que non, en fait, je dis Intel est dopé parce que justement ça me garde que je passe pour un mec éclaté alors que je sais que je suis je suis pas le meilleur, non, non, mais, mais bon. je sais que je suis dans les 10% des meilleurs génétiques, ah tu vois. Ouais. Je suis pas dans les 5% des Alex de Wittem et tout, mais je sais que je suis bien. Et ça me garde de savoir que des mecs ils vont pousser des trucs de fous furieux ou alors ils vont avoir des physiques en PDC plus 20 sec et ils vont faire croire qu'ils sont natifs et du coup nous on passe en fait pour des merdes. En ah, fait, ça, ça passe ça. pour des merdes. Et surtout nous, quand on est à votre place, on regarde voilà. des youtubeurs, on s'identifie à eux et quand on a ouvert notre chaîne, on s'est toujours dit qu'il fallait ça. être honnête avec vous parce que justement vous aussi vous allez vous identifier à nous. Nous, notre but, c'est aussi d'aller rencontrer les youtubeurs pour ça, avoir notre propre avis sur eux et de vous dire si clairement ils vous mentent ou pas. Si sont Géchar ou pas, etc. Ah et même, en fait, le truc, c'est que nous, le fait qu'ils disent qu'ils sont natchi et qu'ils nous fument, ça nous décrédibilise en soi, tu vois, Ouais. dans un premier ah temps. Et bizarrement, ces gens-là, quand tu vas dire Ils sont chargés, ils le prennent mal du fait que ça les décrédibilise. Donc, eux ont le droit de nous décrédibiliser, on doit rien dire. Mais nous, si on les décrédibilise, ils s'énervent. Tu devrais t'inscrire, hein, parce que là, on va avoir beaucoup de problèmes. Euh... Plus on avance dans le feed game plus j'ai l'impression que tu veux te battre avec tout le monde. Non, on va t'inscrire en EMA. Oh, non, en fait, je préfère que le mec il me dise nique ta mère plutôt qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me mente. Ouais, voilà. Ouvertement. Ouais. Je il va il me dire que que que... nique ta mère, je l'ignore. Je lui dis vas-y, t'es un bouffon, dégage, tu vois. Et puis, nous, au début euh, de nos vidéos sur YouTube, on avait un avis sur euh, les YouTubeurs, mais il était comme le vôtre. C'était ouais. au travers de leurs vidéos. Aujourd'hui, on compte. On... Putain, le français immigré. Ouais. On côtoie <rire> d'autres YouTubeurs, <rire> donc on apprend des choses. Les petits euh, dessous euh, des vidéos, tout ça. Vrai. Et devant la caméra, ensuite, ils vont vous dire qu'ils sont matières. Ouais, devant d'autres YouTubeurs, ils vont sortir des produits. Donc là, le sujet, c'est euh, génétique euh, c'était quoi là je voulais parler des... des gens qui commencent tôt le sport ou la musculation et du coup ils arrivent à un niveau de furieux tu vois et justifie ça par le fait qu'ils ont commencé tôt j'arrive à arriver en pdc plus 20 et ils vont dire ouais mais j'ai commencé la musculation à 14 ans en fait c'est simple quand tu commences par exemple la musculation à 15 il y en a ils se disent ouais putain quand il va arriver à 25 ans, vu qu'il a commencé tôt il va être énorme souvent c'est ça ok en fait moi je te dis clairement tu vois un mec qui a commencé à 15 ans, alors oui il est plein d'hormones ceci cela si tu veux il va faire de la masse etc il va arriver à 18 ans il aura un très bon physique ok mm -hmm. en fait après quand le temps il passe ce pic de testostérone pendant l'adolescence. Je suis migré. Toi aussi. Ouais. Je suis migré. Enchanté. <rire> bienvenue en France. <rire> ce pic de testo, il finit par redescendre et tu redeviens un testo normal. Ouais. Donc, qu'est-ce qui explique que ce mec, il va avoir un physique de fou, alors que sa testo, il est redevenue à la normale, comme une personne normale. Pourquoi est-ce que lui, serait au dessus de tout, ouais. tout le monde, alors que sa testo, a fini par revenir à un niveau normal. Après, tu vois. Pendant l'adolescence, t'as quand même un taux de testo normal. C'est juste que. Non, t'as des petites poussées un peu plus haut. Tu le sens. T'as envie, de... ouais, ouais, envie de mougou. envie de tout le temps. Non, juste... non, mais c'est dans, dans la norme. C'est dans la norme. C'est juste qu'il est haut. En fait, voilà, ça, si dans une moyenne, je crois. Entre 400 et 800, est ça. et à l'adolescence, c'était tout en haut, tout le temps. Je vais renseigner, Alors que, à part, après 21 ans, on n'est plus en adolescence. Euh, là, la testo, avec le stress qui est au boulot, avec euh, le manque d'activité, elle varie entre 400 et 800. Et si vous entraînez moins, bah, elle va être plus proche de 400 que de 800. Mais un gars qui a pris l'habitude de s'entraîner de 15 à, à 21 ans ouais. régulièrement et qui continue après 21 ans, il dort bien, il mange bien, ouais. il peut avoir un haut taux de testostérone. Pour oh. moi, en fait, la te sa testo, elle a beau monter, il est à fond quand il est adolescent. Au bout d'un moment, elle redescend. Passer la vingtaine, déjà, tu reviens à un testo 21, 22, je commence à sentir à le testo normal. Et non, c'est pas parce que tu t'entraînes, que tu la conserves. J'ai fait du break, j'ai fait ceci, cela. Ma testo, je le sais qu'elle a baissé. Non mais genre à 23 ans, t'as encore une testo. J'avais pas la même testo que quand j'avais 17 ans, frère, ni 16 ans. Et comment tu le voyais ça Bah, tu le sais très bien, frère. Quand t'as 17 ans, tu veux mon goût, frère. Tu veux te gangster, frère. Tu le sais. Mais après, on peut très bien se faire un physique. Si on commence fait dans l'adolescence, il y a Newton par exemple. En fait, moi, je La muscu, il avait. Il a un vrai physique, maintenant. Je suis sale désolé. Je suis sale, je vais me changer après quand il a commencé à muscu. Ouais. là il y a 60 ans il y a un très bon physique Comment ça il y a 60 ans il est en ce on prend. Bon En gros, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne mais après bien sûr il y a toujours fait ouais. du sport à l'adolescence euh, notamment moi en fait c'est simple pour moi quand t'es adolescent comme tu fais un plus de testo, tu vas aller plus vite jusqu'à ton top naturel possible ouais. okay ouais, ça, tu que vas que atteindre là. ton tu top du plus temps. vite mais tu pourras pas dépasser la barrière ah ouais, tu vois ce que je veux dire euh, c'est bah, pour ça qu'il y a des mecs ils arrivent en naturel. PDC plus 15-20 sec ils disent je suis naturel parce que j'ai commencé à 15 ans non tu as commencé à 15 ans à 18 ans tu vas arriver déjà à ton prime tu gratteras peut-être un ou un peu plus après avec le temps, tu auras pas un physique de g -Char parce que tu as commencé à 15 ans. Ça, on, Faut arrête de on part tous avec une base génétique. Eh oui. Je crois que c'est ça qui veut dire. On part tous avec une base génétique. Le fait de commencer plus tôt, ça va vous ramener, ramener plus vite à votre top physique. C'est ça. Mais vous pouvez très bien avoir le même physique en commençant en plus, en plus, en plus tard. tard. C'est ça exactement, exactement ça. ça. Oui. <rire> c'est exactement ça. En fait, par exemple, un mec qui a commencé à 18 piges, il arrive à 25 ans. Tu prends un mec, c'est son clone. Il ouais. commence à 20 ans, il arrive à 25 ans aussi. Les deux à 25 ans on le même physique. Okay. C'est comme ça. Peut-être l'autre aura une qualité musculaire un peu plus propre due à la maturité des deux ans plus, mais niveau volume, etc. C'est la même chose C'est la même chose Oh j'ai commencé à 22 ans Et j'ai ce physique là Ça veut dire que si je recommence à 8 ans Je serais encore en PDC plus 30 Ouais c'est ça en fait Il veut dire C'est pas parce que vous commencez plus tôt Que vous allez être meilleur Si voilà. vous commencez plus tard En il gros les gars C'est une justification Si une justification, vous, vous avez 25 ans ou 5 ans comme Newton aujourd'hui Vous pouvez vous mettre à la musculation Dès aujourd'hui pour avoir pas d un très gros physique. Ah, donc pas besoin de produits dopants les gars. Euh, vous pouvez y arriver naturellement à n'importe quel âge. Commencez pas à vous euh, mettre des barrières avec euh, la génétique. Est connerie, ça. Euh, on est tous capables d'avoir un très ouais. bon physique. Et même un mec avec une génétique vraiment de merde, il va s'entraîner au bout de 3 ans. S'il se balade dans la rue torse nu. Je peux lui garantir que même avec sa génétique pourrie, il n'y a personne qui a son physique. Hein. C'est ça. En enfin, fait, tout le monde. Hein. Faut arrêter de se comparer aux go -muscus. Ouais. Si vous vous comparez aux gens qui ne font pas de muscu, vous, vous êtes musclé. Voilà, vous fumez tout le monde. Et je crois qu'on en reste là, les gars. Là, franchement, pas de vidéo. Là, j'espère que vous avez pris votre petit checker là, devant cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter à tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Il le... que je dise des dingueries. <rire> oui, le petit <rire> like euh, avant qu'on parte en prison. Et euh, rejoignez le Discord aussi, les gars, euh, pour avoir plein de conseils, astuces en muscu gratuitement. Bon, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en en présence de Pimous et GGO, Force et Fun.